Bonjour. Bonjour. Euh, Est-ce que je peux juste vous demander de lever les mains à euh, les étudiants? Ok, très bien. Très bien, merci. C'est surtout à vous que je m'adresse aujourd'hui. Mais bon, les autres, vous êtes là aussi. Ok, alors, première chose, c'est que... Um, je viens d'un autre monde et je ne parle pas que de l'accent, euh, même si récemment on a bien appris que l'Angleterre était nulle en politique et pire en rugby. Mais je ne parle pas de ça, de nationalité, je parle de là où j'œuvre, d'accord? Et donc, aujourd'hui, je vais essayer de passer, j'espère, dix minutes pour vous donner le contexte de ce que je fais, et puis un autre dix minutes pour partager avec vous ce que je tire de ce que je fais, qui peut être pertinent pour vous. Et puis, j'aimerais bien laisser un bon dix minutes pour discuter ensemble, On est en ayant un comité restreint, et je crois qu'il y a des choses que je vais dire euh, qui vont être pour vous et que peut-être vous ne serez pas d'accord, mais j'aimerais bien avoir votre avis. Donc, j'ai une identité mixte, multiple, okay? d'un côté je suis maître en scène, comédien, euh, de l'autre côté je suis consultant en stratégie et innovation. Et c'est un mélange. Et je ne sais pas à quel point vous, avez, euh, vous êtes exposé à ces genres de mélange et ce que ça peut donner. Mais c'est important pour, pour ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Je vais juste présenter un peu ce que je fais du côté français, puisque je travaille énormément avec les ingénieurs. Et puis, je vais vous faire rentrer là, dans cette histoire. Donc la société s'appelle Welding, c'est une société que j'ai créée il y a 20 ans, 25 ans maintenant. Je ne le dis pas trop. On a trois axes d'accord de service. Le premier c'est la recherche. Il a eu votre ami. Donc maintenant, il y a une question de. Ok. Je plus le temps. Merde. Ok. Ok. On a trois axes, trois services de groupement de services. Le premier, c'est la recherche. Okay? Mais Mais c'est pas la recherche comme quoi. C'est une recherche qui est hyper mélangée entre les arts, les sciences humaines euh, et la recherche qualitative. Euh, après, il y a des services de conseil qu'on appelle changement. Pourquoi? Parce qu'on donne des conseils beaucoup en stratégie. Et aujourd'hui, on a enfin compris que le changement n'est pas quelque chose qu'on décide. C'est permanent. Et puis, il y a growth, ça veut dire développement, développement professionnel surtout. Et c'est là où je crois qu'il y a des choses relevantes. Je commence avec l'exploration. Alors, on mélange des explorations classiques de l'avenir, donc ça veut dire la prospection, la prospective classique française, avec des approches anglo-saxonnes, des scénarios et de, euh, des repérages des tendances. Et ça peut donner à des publications, mais des publications qui, sont, qui vont sur des enjeux fondamentaux. Par exemple, des années de recherche qu'on a fait sur l'automation de la conduite. Et là-dedans, on essaie de réparer les concepts émergents Après, il y a toute une recherche qu'on fait qui mélange les arts, et surtout les arts vivants, et d'autres approches dans l'ingénierie. Là, je vais donner un exemple d'un projet qui s'appelle Cathexis. Et Cathexis, c'est à l'origine de Cathexis en 2018, 2017, il y avait un appel, un débat autour des enjeux sociétaux et éthiques de l'IA. Tout le monde disait il faut qu'on discute, il faut qu'on discute. Rebolote, maintenant. On est de nouveau là-dedans. Et donc, on a décidé de faire un événement autour de ça, artistique, théâtral. Okay? Mais en mélangeant les questions des tendances et de l'avenir. Donc, une genre de science-fiction en scène. Et on a pris le domaine de la justice. Parce que dans la justice, il y a une accélération de recherche dans la détection des mensonges. Et on a lu qu'en 1908, il y avait un article dans le New York aux États-Unis qui disait que dans un siècle, il n'y aura plus de tribunal, il n'y aura plus d'avocats, il n'y aura plus de juges, parce que le détecteur de mensonges aurait été tellement amélioré qu'on n'avait pas besoin des humains dans l'équation. Donc, cette prédiction, on a décidé de travailler là-dessus et de dire, « Ok, mais okay, ce n'est pas, pas en 2000 que ça arrive. Mais qu'est-ce qui va se passer en 2035? » Et du coup, on a dû décider, est-ce qu'on va faire quelque chose dystopique ou est-ce qu'on va faire quelque chose qui essaie vraiment de faire réfléchir les gens avec qui on travaille? Et ça veut dire qui, les gens avec qui on travaille? Ça veut dire pas seulement les artistes, ça veut dire les ingénieurs aussi, et ça veut dire le public, parce que c'est un événement participatif. Et du coup, voilà, on peut aller dystopique, vraiment rétro-dystopique, ou on peut aller vraiment sur la base de le détecteur de mensonges, qui est le, les capteurs biométriques. On a décidé d'aller dans ce sens-là. Et du coup, on a fait un design d'une installation avec uh, une interface en machine spécifique et avec tout, tout ce qu'on savait était en train d'être travaillé. Okay? Donc tous les biométriques, toutes les mesures de charge cognitive um, et évidemment c'est un événement avec un public, donc il faut être en real time, real time. Yeah. Il faut être real-time. Et surtout, il y a un nouveau, bon, vous connaissez, il y a un nouveau multimodalité. Donc, une extension de détecter de mensonges. Um, alors, là, on va travailler pendant trois jours. Uh, I'm going to change. Excusez-moi, je vais changer de machin. Ou pas. Non, non, ça va aller, ça va aller. Ok. Je crois que c'est mes pieds. Um, du coup, ce qui importe ici, c'est la conception, c'est mené par des artistes. D'accord? C'est mené par des artistes. Et puis, il y a et puis il y a, évidemment, l'installation, donc, L'humain, la façon de lire l'humain par la technologie. Non, non, euh, puis il y a comment impliquer soit un jury, soit un public. Et en fait, la conception après, c'était que le public serait le jury aidé par la machine. Ok. On a travaillé du coup avec une notion de détection de des émotions du public. Alors, là on est en, on est en 2010, euh, 2017. Donc on a dû travailler avec des universités, des ingénieurs en informatique. On a travaillé avec des ingénieurs de la scène aussi. Et évidemment, on essaie de faire quelque chose qui est de 2035. Donc on n'a pas la technologie. On a un financement de l'Union européenne qui nous permet de mettre des sous, mais pas assez de sous. Donc, il y a tout euh, un enjeu de comment est-ce qu'on va, est qu va tromper le public ou pas, qu'est-ce qui va réel ou pas. Donc, tout ça, on travaille avec des ingénieurs. Et puis, à la fin, il y a un événement... Un événement qu'on a trimballé à travers l'Europe, en ramassant des informations sur les réactions des publics qui ont interagi en tant que jury avec ce nouveau système judiciaire qu'ils croyaient être véridiques. Okay? Ils croyaient que c'était un développement, on se présentait comme une société euh, fictive, ils croyaient que c'était vrai. On appelle ça une tromperie éthique. Après, ça c'est une question à, à discuter. Mais on a suscité une réflexion profonde de la part des professionnels de la justice, du public, et aussi des ingénieurs et scientifiques qui travaillent sur ces, sur ces questions. Ok. Ok. Donc, euh... bon, je ne vais pas vous faire jouer le, le teaser parce qu'on n'a pas le temps... Je ne sais pas pourquoi il est là. Oui, oui. Je ne sais pas pourquoi il est là. Je n'ai pas vu les vous l'avez pu en fait... le fonction est Ok, ce qui importe dans cette histoire, c'est que on a parlé avec des, des départements de neurosciences, on a parlé avec des départements d'informatique, de, on a parlé avec des départements de justice. Et le consensus, c'était que la recherche et la mise en performance de la recherche ont ouvert des pistes pour eux qu'ils ne savaient pas, qu'ils ne connaissaient pas avant. Des nouvelles pistes. Et pour moi, une des choses qu'on fait énormément dans notre travail, c'est d'essayer de donner accès à la discussion sur les technologies et à la création des nouvelles technologies à d'autres parties prenantes. Ça, c'est un enjeu sociétal. Toute innovation qui impacte est sociale, de toute façon. Et la conscience... Euh, de ça, la conscience de ça, on veut essayer que ça commence déjà dans les écoles. On est allé dans les écoles. On est, on est en inv invitation pour le faire à la barre de Paris. Et donc, hier, quand votre présidente, euh, président et la personne, euh, l'ancien de l'université, ils ont insisté, c'était super bien, ils ont insisté sur aller au-delà et des compétences non techniques. Et c'est de ça que je parle énormément aujourd'hui. Et l'interface entre les arts et le développement de technologie, je crois, et plusieurs personnes en haut de la Commission européenne croient, c'est le chemin pour l'innovation de demain. Et c'est le chemin pour faire impliquer plus de gens dans le développement de la technologie. Donc, je passe très vite sur le, le Conseil. Le Conseil, on développe des méthodes qu'on utilise dans des grands groupes industriels euh, pour créer le. Stratégie de positionnement. Donc, C'est un modèle qui, qui est utilisé vraiment avec les directeurs de recherche et développement qui travaillent avec nous et avec les directeurs de recherche et innovation et avec les directeurs de marketing afin de pouvoir créer des stratégies long terme. Et puis à partir de ça, on est capable de travailler sur le, le pipeline, le tuyau d'innovation et le, le planning stratégique des innovations. Dans le growth, ce qu'on appelle growth, c'est le développement. On travaille principalement à l'innovation méthodologique, en mélangeant les typologies psychologiques, euh, la créativi créativité appliquée, que vous connaissez tous et que Marjorie sait plus que d'autres personnes, euh, et le jeu d'acteurs. Alors... Ça veut dire que notre offre en formation, c'est autour de l'intelligence collective, la diversité cognitive, et la manière de créer des équipes qui sont euh, complètement adaptées pour l'innovation, et la connaissance de soi. En gros, c'est l'intelligence relationnelle. Là, on peut parler... De notre offre en conseil qui est la création de concepts et on peut parler de notre recherche comme la création d'insights mais ici c'est vraiment le relationnel et aujourd'hui ce qu'on a remarqué à travers les 25 ans c'est que les offres qu'on fait dans le relationnel c'était souvent pour des formations des leaders mais de plus en plus ce n'est pas pour les leaders c'est pour les management opérationnels aussi et c'est pour les ingénieurs qui vont aller dans différents fonctions qui ne sont pas habituées, les fonctions de marketing, les fonctions de, de communication, par exemple. Pourquoi le jeu d'acteur? Alors, ce pas connu, mais le jeu d'acteur n'est pas imiter le comportement de quelqu'un. Le jeu d'acteur, c'est une pratique de la relation. Et c'est une démarche pour développer les, les soft skills. Donc tout ce qui est comprendre l'humain. Et donc vous comprendrez bien pourquoi on fait ce mélange d'offres. Parce que on a beau parler tout le temps de l'interface homme-machine, euh, mais le vrai mélange de des gens qui pratiquent l'humain n'est pas encore fait. Et on a un travail en silo quand même. Et ça, ça va dans l'éducation jusqu'à euh, jusqu la, la production des nouveaux produits. Donc nos clients sont très mélangés, évidemment, mais on travaille beaucoup avec les grands groupes industriels. Et aujourd'hui, on travaille sous la pression de trois tendances. La première tendance, c'est que le statut de l'avenir a changé. Ce n'est pas ce qu'on pensait il y a 20 ans. Et notre rapport à l'avenir a changé aussi. Et ça veut dire qu'il faut des nouvelles manières d'aller dans l'avenir et de projeter nos organisations sociétales et technologiques dans l'avenir. Et c'est là aussi où une exploration de l'avenir multisectoriel est très importante. Les, les rapports en technologie accélèrent. Évidemment, il y a chat, on le sait tout. Mais ce qu'on ne sait pas autant, c'est la vitesse à laquelle il faut faire de la stratégie maintenant. Ça, c'est très important au niveau de conseil. Et dernièrement, l'arrivée de, du management algorithmique, ça veut dire les algorithmes maintenant qui font beaucoup du boulot de ce que les managers faisaient avant, fait que le management opérationnel a changé. Et les compétences humaines deviennent encore plus importantes. Donc, dans des études, on a bien montré, et ça on a vu personnellement nous aussi dans notre travail, que le la première compétence aujourd'hui où on achète de la formation, la formation c'est la connaissance de soi. C'est une autre manière de comprendre le développement personnel et professionnel. Ok. Assez de ça. Assez des images. Des images qui marchent à peine. Et désolé de ne pas avoir montré le teaser. Maintenant, dans ce contexte, c'est quoi outsider thinking? Alors, les consignes que vous, vous ont été donnés ces derniers deux jours, et surtout aujourd'hui, étaient d'être d'utiliser votre imagination, d'être original, etc., etc. Et il y a plein d'outils qui vont dans ce sens. Dans notre expérience, en travaillant surtout avec le management dans les grands groupes, et dans les grands groupes technologiques, ce sont presque toujours les ingénieurs d'origine. C'est que le plus grand blocage qu'on trouve en travaillant avec eux, à la fois pour, juste de base, la création des nouvelles offres en lien avec l'expérience utilisateur et, deuxième, pour la compréhension de la valeur sociétale de la technologie et la nécessité de le prendre en compte, c'est la pertinence. Donc, en anglais, relevance. C'est ce qui bloque tout le temps. C'est la difficulté de regarder au-delà de ce qu'on pense est pertinent. Et euh, le siècle dernier, au milieu du siècle, il y avait quelqu'un qui s'appelle Gordon qui a créé une méthode de créativité synectique. Et il a dit que tolérer ce qui n'est pas pertinent, c'est apprendre les nouvelles techniques de perception et de l'ordonnancement de l'expérience. Okay? Tolérer ne, ne, ce qui n'est pas pertinent, Donc, on se dit tout le temps, il faut qu'on pense outside the box. Outside the box, il faut le faire, il faut le faire. Maintenant, thinking outside the box, c'est un résultat. Comment arriver à le faire? Et c'est quoi le box? D'abord, peut-être, il faut comprendre de quoi le box est fabriqué. Et la réalité, c'est que le box est une réalité. C'est la réalité qu'on fabrique chacun, et que chaque organisation, chaque entité fabrique, que la culture fabrique, la famille, l'école, n'importe quelle institution. Et les box, ils sont nécessaires pour vivre, absolument nécessaires pour vivre. Mais c'est un vrai obstacle à l'innovation. On peut dire de base que les box ont créé des filtres. Et c'est ces filtres qu'il faut savoir malaxer. Alors, comment identifier ces filtres? Ce n'est pas en analysant. Farabend, c'est euh, euh, un philosophe de la, de la science de l'année, du de siècle dernier. Et il a bien dit que toute innovation passe, vraie innovation qui impacte, passe par un passage vers l'extérieur. Et c'est de, de là où viennent les insights. Et pour nous, on croit qu'il y a une contribution énorme que le rapport entre les arts et la science appliquée, (engineering) peut faire pour créer des insights. Et c'est les insights qui rendent visible ce qui est en train de se faire. Et c'est les insights qui permettent la création et la multiplication des idées. Donc, aujourd'hui, vous avez fait un travail de créativité. Vous avez essayé de multiplier les idées. Et vous avez fait en, j'espère, beaucoup, en séparant la pensée divergente, où on crée des idées, on fait des listes, et la pensée convergente, où on fait une sélection et ça et tous les outils et méthodes que vous utilisez ça avance énormément la créativité et la possibilité d'accéder à l'originalité et surtout ça permet d'avancer autrement mais c'est pas une garantie pour l'originalité il n'y en a pas une garantie pour l'originalité mais on sait que dans la manière de créer de nouvelles innovations, où la définition de base, c'est quelque chose de nouveau qui marche. On sait que la nouveauté est relative. Et on sait, du coup, que l'originalité est relative. Mais on sait, pour avoir la chance de l'avoir, il faut se permettre d'aller au-delà de nos boxes différentes. Et c'est ça l'outsider thinking. L'outsider thinking dit que toute idée n'est pas un insight, mais tout insight génère des idées. Et un insight, avant tout, c'est la compréhension. Donc, comprendre ce qui se passe, comprendre ce qui se passe pour un utilisateur en interaction avec les technologies Ça, c'est fondamental. C'est là l'humain. C'est pour, ça pourquoi il faut cette augmentation de connaissance de soi qui se permet de mettre en meilleure relation avec l'autre et comprendre le, les comportements qui ont lieu à l'interface entre la technologie et l'humain. Donc, pour résumer vite fait, outsider thinking, c'est une pensée non pertinente, « irrelevant en anglais, d'apparence irrelevant. C'est vraiment, je ne peux pas insister assez, dans le travail qu'on fait avec les, euh, les boîtes, c'est très difficile de faire sortir les boîtes de cette notion de leur gris, de ce qui est pertinent et beaucoup dans le travail que, que, que Marjorie fait avec vous, c'est, il y a une notion d'émergence. Les insights émergent. Et si on les bloque au départ avec une grille de pertinence, il ne pas émerger. Donc la pertinence n'est pas donnée. Il est créé. Il devient. Il arrive. Donc, impertinent, ça veut dire qu'il faut oser. Il faut oser, aussi. Il faut oser dit non à ceux qui disent c'est ce n'est pas pertinent. Il y a différents ordres de pertinence. C'est une pensée qui avance par la différence. C'est pour ça que j'ai parlé au départ d'identité. Ce n'est pas en ramenant toutes dans une identité ou un une identité qu'on peut avancer vers le dehors. C'est en Concentrons sur ce qui fait différence, ce qui est différent entre nous. Pourquoi tu es différent à moi, de moi En quoi tu es différent de moi Pourquoi ta différence avec ton interaction avec la machine est différente à la mienne Notre box aussi est créé par nos tendances. Et il faut, il faut comprendre, il faut apprendre qu'est-ce que c'est. Et ce que Firebrand a dit, et ce qui est tout à fait juste, c'est pas en analysant ça c'est en allant vers la rencontre du dehors. Okay? C'est pour ça que nous, on crée des, des rencontres entre le développement de la technologie et le monde des arts. C'est une pensée qui génère de la connaissance de soi. Quand on sort de notre zone de confort, de notre box, quand le, le, euh, on dit en français le, le pattern le schéma la manière que nos filtres sont organisés quand ça ça bouge on commence à comprendre comment et pourquoi on s'est comporté d'une telle manière avant et c'est cette plasticité qui pour nous est la super compétence à développer et c'est une pensée qui crée de la compréhension parce qu'on comprend, déjà on relativise. Donc on comprend la différence et on peut comparer et comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Ok. Stop. Voilà. Merci. Je vais peut-être juste vous montrer. avant. Des... Si vous avez quelques minutes pour les questions, je vous, je vous montre un teaser. Oui. Parce qu'il était un peu bloqué par le... Euh, C'est un teaser sans son. Sauf s'il y a du son. Non, c'est un petit son, son mais bon. Ça donne une idée, hein. Est-ce que vous avez des questions ou des, des réflexions ou des, euh, des commentaires, des doutes, des désaccords? Dans quelle étape du processus Ah oui, ok, je comprends. Tu veux dire dans le... le... Oui. Alors, le problème avec la pertinence, c'est que ce qu'on voit souvent, et ce que nous, on a expérimenté énormément dans les boîtes, c'est qu'il y a des très bonnes idées qui sortent, mais ils ne sont pas sélectionnés. Donc, le gris de pertinence arrive et dit non, ce n'est pas pertinent en fait. Et nous, il y a un gros travail pour dire écoute, écoute creusons, creusons, creusons et voir encore. Donc ça, c'est une pointe. Et après, avant l'idéation euh, même, donc là, uh, the outsider thinking permet de donner des triggers, des déclencheurs. Et avant, dans la définition de, euh, de problème, évidemment là, si on arrive à faire des recherches outsider, on arrive à trouver des insights, et c'est sur ces insights qu'on peut... Um, extraire des nouveaux problèmes. Maintenant, d'un point de vue développemental, c'est développer the outside thinking, c'est un processus permanent. En se mettant en contact avec ce qui ce qui est dehors, de soi, de son environnement, et en essayant de, euh, de supporter le malaise que ça peut provoquer et de, de participer dans la pensée des autres domaines. Moi, par exemple, le travail qu'on a fait avec les ingénieurs, c'était très compliqué, souvent, c'était très compliqué. Parce qu'il y avait euh, un travail permanent en permanence, d'essayer de de repousser le champ de pertinence. Yeah. Oui, donc on avait... On avait un concept qui était largement produit par les artistes euh, et ça veut dire que c'était énormément ambitieux, très très très ambitieux, euh, impossible. Donc la question c'était qu'est-ce qui était possible Et c'est là où avec les ingénieurs il fallait vraiment travailler à comment aller aussi loin que possible pour devoir euh, fake fait du fake le moins possible donc il y a plein de choses qui sont fake mais il y a plein de choses qui marchent aussi et qui marchent c'est un prototype qui marche dans un événement live où il faut que ça marche comme ça quoi tu vois? il faut que ça marche là et donc on n'était pas dans un laboratoire de recherche où on pouvait avoir le loisir pour faire des erreurs tout le temps, à la fin il fallait que ça marche donc il y avait un niveau de robustesse qu'il fallait arriver à ça quand même. Moi, j'ai une question pour vous alors. Et je ne connais pas suffisamment l'université de, de votre université. Et donc, vous, à quel point vous allez vers les arts Quand vous avez des problèmes à résoudre, à quel point vous allez vers les arts C'est une question aussi pour vous derrière, je ne sais pas, c'est peut-être vous, cette relation entre la pensée artistique, le faire artistique et le, le pensée et le faire d'ingénieur, est-ce que c'est quelque chose qui... Ah, ok. <rire> oui c'est intéressant donc parce que dans votre réponse c'est Arthur Kessler c'est les années 50 donc voilà, on est 2030, non, 2000, 2023 et euh, du coup euh, ça ne prend pas assez, bon, ce n'est pas mon avis personnellement et, et l'Union Européenne fait énormément d'efforts pour que ça prenne plus euh, vous avez, Oui, oui, oui. Je crois qu'il y a la, la question de l'imagination dont on parle souvent. c'est Il y a une ressource. Les arts, à appliquer les arts purs, c'est une ressource. Parce que la, la matière principale, c'est l'imagination. C'est une vraie ressource. Bon, ok, merci beaucoup.